Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau business. En fait, de quoi il s'agit Il s'agit juste d'un réseau social connu sous le nom de Bella Cam. Vous pouvez le lire là, c'est Bella Cam. En fait, c'est un réseau social très intéressant qui vous permet de gagner de l'argent quand on like vos photos. Alors, alors que de passer votre temps sur Facebook à liker les photos des gens et les gens liker pour vous gratuitement. Mes amis, je vous recommande de vous inscrire sur Belacam, de créer un compte. En fait, c'est juste des, des, des snaps, c'est-à-dire vous partagez vos photos, vos vidéos, ce que vous voulez. Euh, mais à chaque like, vous gagnez 0,01$. Alors, euh, vous pouvez voir là, parce que là, nous sommes sur Belacam. Le site est cité en anglais et en russe, mais vous pouvez le traduire en français. Vous activez juste le Google Translate pour le traduire en français. Alors, comme vous pouvez le voir là, avec Béla Cam, il y a différentes manières de gagner de l'argent. Soit en faisant des snaps, c'est-à-dire des photos, vous faites des posts de photos, de vidéos. Et à chaque fois que vous avez un like, chaque like, vous gagnez 0, 1 euh, dollar. Alors, comment c'est possible C'est simple. Quand quelqu'un publie une photo, je viens, je like, je publie la mienne, tu viens, tu like, quelqu'un publie une photo, vous venez vous liker. Vous faites juste des échanges de likes et vous gagnez jusqu'à 0,02 dollars euh, par like que vous, vous pouvez gagner avec euh, ce site. En plus de cela, dans le site, vous avez des différentes, vous avez des surveys, on va le voir tout à l'heure, vous avez des tâches que vous pouvez accomplir et vous, vous êtes payé jusqu'à 3 dollars par tâche accomplie. Donc, imaginez-vous si vous faites peut-être 4, 5, 10 tâches par jour, vous pouvez gagner jusqu'à 30 dollars par jour. Alors, en plus de cela, vous avez l'affiliation, c'est-à-dire la recommandation. Euh, si vous recommandez, c'est-à-dire quand vous invitez, par exemple, vous envoyez une demande d'amis à, à quelqu'un sur Facebook, la personne accepte et vous devenez ami tout gratuitement en enrichissant Facebook. Ils ne vous baissent même pas un millier de ce que vous, le, vous leur faites gagner. Alors, avec Bellacam, mes amis, vous pouvez gagner euh, de 10 dollars à 25 dollars par referral, C'est-à-dire tous ceux qui vont s'inscrire, que vous aurez invité vos amis, que vous allez inviter à chaque fois qu'un ami s'inscrit via votre lien sur Belacam, déjà, vous allez, gagner 20, de, de, de, vous allez gagner entre 10 et 25 dollars. En plus de cela, quand il s'inscrit, vous avez 10% du temps qu'il gagne, c'est-à-dire euh, de, de, de ce qu'il gagne de ses surveys. C'est-à-dire, s'il fait des surveys, s'il a des gains, vous avez 10% de commission sur les gains que vos amis peuvent faire tous ceux qui sont inscrits via vous donc vous voyez c'est une opportunité assez intéressante et je vous rappelle c'est gratuit c'est sans investissement et oui si vous voulez savoir est-ce que ça paye c'est pas compliqué c'est pas compliqué tout ce qu'on va faire on va ouvrir et puis après on va chercher des preuves youtube directement vous savez c'est tellement facile de savoir quand quelque chose paye donc voilà on est là on va regarder les preuves tout à l'heure euh, voilà donc, ce que vous pouvez faire, vous gagnez juste de l'argent en partageant vos photos, en faisant des snaps. Par exemple, là, euh, Tyler, euh, un exemple banal, il a 8 posts et ces 8 posts lui ont déjà valu 16 dollars. S'il vous plaît, ce pas de la nac parce que de toutes les façons, vous n'investissez vous même pas un radis. Tout ce que vous faites, c'est que vous faites des snaps, des posts et vous êtes payé pour liker pour euh, se faire liker en fait si vous likez ou on vous like euh, vous gagnez de l'argent vous voyez c'est vraiment intéressant comme euh, projet, comme idée comme business et comme réseau social voilà, on en a marre des réseaux sociaux où euh, on passe le temps à se filmer gratuitement à liker des photos des gens gratuitement pour les enrichir et si on se faisait nous aussi du beurre voilà, c'est ce que BellaCam nous offre donc on va se connecter et on va voir euh... oh, <rire> je me suis euh... au lieu de logging j'étais en train de faire comme si je <rire> comme si je m'inscrivais à nouveau voilà donc voilà euh, je ne suis pas très active mais étant donné que j'ai des partenaires ou alors des personnes qui n'ont pas de l'argent à investir alors, j'ai décidé de faire la promo de Bella Cam pour ceux qui n'ont pas de quoi investir, mais qui veulent se faire de l'argent. Moi, je suis beaucoup focus à, dans les business à investissement. Voilà pourquoi euh, je ne m'attarde pas trop ici. Mais vous voyez ici, chaque cœur, c'est-à-dire chaque cœur vous donne un Béla. et un Béla équivaut à 0,01$. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà eu 52 likes. Donc, j'ai gagné déjà 0,18 dollars. Vous voyez, vous pouvez retirer, vous pouvez faire un dépôt pour faire euh, des publicités. Donc, ça dépend. Voilà. Quand vous vous inscrivez, c'est simple. Vous vous inscrivez via mon lien. Donc, je serai votre ami automatiquement. À défaut, vous me cherchez, Bébé Mia 17. Et ensuite... Ce que vous faites, c'est que vous venez, vous likez euh, tout ce que j'ai fait comme post, vous le likez. Vous pouvez laisser un commentaire, comme ça moi je viens en retour. Dès que je vois votre commentaire, je vais aller sur votre profil et je vais liker toutes vos photos. Donc c'est comme ça que ça se passe, c'est très simple. Donc je vous encourage à le faire, à vous inscrire ici et à vous amuser dans ce réseau social. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez faire des tâches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, on l'a vu, vous pouvez gagner de l'argent, gagner de, de, de l'argent donc des Bella en faisant des surveys, en partageant du contenu, en faisant des surveys, en recommandant euh, le site, en recommandant Bella pour que d'autres personnes s'y inscrivent aussi. Donc vous pouvez voir là. Vous pouvez même euh, gagner des Air Group, des crypto gratuitement. Bella aussi, vous pouvez faire du trade avec le Bella Token. Donc, vous voyez, c'est tellement euh, de choses, c'est tellement intéressant. Vous pouvez même faire des achats en utilisant obéla Donc, vous voyez un peu là où je disais des surveys. Euh, vous pouvez laisser vos points 5 à 20 minutes. Et vous, vous gagnez jusqu'à 3 dollars par survey. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Euh, normalement, quand il y a des services, des tâches disponibles, vous pouvez les voir à ces -ci. Là, ce niveau-ci. Voilà, chose servie. Voilà, ça charge. Connexion n'est pas ça. Donc, et vous pouvez voir là, vous avez les, les top c'est-à-dire euh, ceux qui ont les meilleurs euh, gains euh, des, des dernières 24 heures, voilà. Vous voyez, lui, il a gagné en une journée 2 dollars, l'autre a fait 1 dollar et ainsi de suite. Donc, ce sont des gens qui passent vraiment le temps à se liker. Ça donne de l'argent, vraiment. Je croyais, moi, ça donne de l'argent. Ici, euh, cette personne a gagné sont cents billes. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. En une journée, vous pouvez vraiment vous faire de l'argent avec euh, Bella Cam. Vous voyez, ça, ce sont des exemples de survey. Voilà. Vraiment très intéressant. Euh, je vous encourage à vous inscrire. Quand vous êtes euh, là, vous, vous allez euh, pour avoir votre lien de parrainage. Je rappelle, je rappelle, je rappelle. Alors, c'est important à savoir, les Bella, pour avoir, pour débloquer votre lien, devez d'abord publier euh, même trois euh, ou quatre photos, deux ou trois ou quatre photos pour pouvoir euh, déverrouiller votre Bella, votre lien de parrainage en fait, votre lien d'affiliation, voilà. Et maintenant, il est possible d'upgrader votre compte, c'est-à-dire de, de, de voilà, de mettre à jour votre compte vers la version Premium, vers le compte Premium de Bella. Et les avantages de ça, c'est qu'ici euh, user refit Donc Bella Earn, ça c'est mon compte. Donc vous pouvez join le Bella Premium. Ça signifie quoi Les avantages à bas généralement c'est du jar si euh, un like vous donnez 0,01 dollar dans le compte Premium, ça vous donnera certainement plus. Donc voilà. Euh, ici vous pouvez voir combien vous pouvez gagner. Par, euh, par référence, c'est-à-dire euh, par affiliation. De 1 à 49, vous gagnez 10 belas out per Donc, vous gagnez 10 belas quand euh, vous référez les 50 premières personnes. À partir de 50 jusqu'à 400, vous gagnez 15 belas par référence. Donc, euh, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, voilà, si vous n'avez pas de quoi investir et même vous pouvez vous concentrer sur Bella, euh, faire lui votre réseau social préféré et voilà, y inviter vos amis, vous liker, vous échanger des photos et liker chacun les photos de l'autre. Et voilà, vous empochez vos gains qui peuvent vous permettre d'investir dans des business encore plus rentables. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire et surtout de me dire depuis quel pays vous m'écoutez. Vraiment, ça me fera très plaisir. Aussi, n'oubliez pas de liker, de partager à vos futurs, euh, à vos amis qui sont sur Facebook et tout, ou qui vous rejoignent dans votre réseau et que voilà, vous puissiez vous faire un max d'argent ensemble. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une future vidéo.